Voilà, je tenais à lever ce doute avant tout. Séverine dans le jardin, d'accord Pour ceux qui auraient encore des doutes, eh bien, à partir du moment où elle n'est pas filmée, où il n'y a pas la caméra, d'accord Se consacre, eh bien, à son fauteuil et à sa chienne et ne travaille absolument pas. Voilà, pour ceux d'entre vous qui auraient encore des doutes à ce sujet, être sûr que... non, ça va. Eh bien, voilà, sachez-le. Séverine ne fait pas grand chose au jardin. <rire> voilà, la preuve en image. <rire> Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver donc sur cette belle journée d'automne. On va sans doute avoir un peu de pluie. Euh, le jardin semble un petit peu moins en déficit que cet été au niveau de l'eau, mais ça sera quand même toujours le bienvenu. Alors, euh, la saison s'achève, hein, clairement, on a un petit peu euh, achevé un certain nombre de récoltes, là, euh, bon, en, il reste encore quand même pas mal de légumes, vous pouvez le voir, mais il euh, y a des cultures pour lesquelles c'est presque terminé, on est en train de finir de récolter les, les haricots blancs euh, de Flandre, par exemple, il euh, y a encore quelques haricots verts par là-bas, les, les poireaux sont en train de continuer leur croissance, néanmoins, euh, mais bon pour un certain nombre de, de plantes c'est terminé on a commencé à libérer un certain nombre d'espaces et donc on va pouvoir aussi commencer à préparer un petit peu notre sol et eh bien pour l'année prochaine avec, euh, avec le foin hein, euh, comme on l'avait fait l'année dernière euh, à une petite différence près ce qu'il faut comprendre c'est que sur notre terrain sur la surface que nous avons là il faut apporter à peu près 300 kg de matière sèche chaque année idéalement pour compenser et eh bien les exportations etc euh, voilà en termes de, de matière organique 300 kg l'année c'est à peu près ce qu'il faudrait pour ce terrain là lorsque j'amène une balle de foin comme celle que vous avez pu euh, voir euh, euh, sur la vidéo correspondante euh, eh bien euh, à l'automne dernier finalement fin d'automne dernier début d'hiver de une balle de foin comme celle là nous ramène environ 200 kg euh, de foin sur le euh, pardon 200 kg de matière sèche donc 300 300 350 kg quasiment de foin 200 kg de, de matière sèche euh, sur le potager or cette matière sèche n'est pas mise à disposition immédiatement euh, si on regarde ici euh... Voilà, vous voyez le, le bon le dessous commence à clairement bien se décomposer mais ce foin est toujours voilà, est toujours bien présent et n'est pas complètement décomposé. Donc les 200 kg de matière sèche dont je vous parle ne sont pas assimilés durant l'année par par le jardin. C'est pourquoi on va apporter aussi une petite quantité de crotin, alors on va en parler de, de manière plus précise. On a démarré un petit peu là les apports de crotin sur le sur le terrain. Et euh, par rapport à l'année dernière où on avait commencé ces apports de crotin euh, un peu tard en saison, euh, là je commence déjà maintenant et pour les premières parcelles sur lesquelles je vais apporter ce, cette matière organique là euh, spécifique et eh bien euh, ce crottin aura euh, si on calcule bien environ 6 mois disons pour, euh, voilà, pour, pour être pris en charge par les organismes de notre sol et se dégrader correctement alors nous voilà donc devant une parcelle que je suis en train de recouvrir de, de crottin. Alors il y, y a aussi, on peut le voir ici, un peu de déchets ménagers, de déchets verts. Là on en retrouve un peu ici, voilà, ici en dessous aussi. Ça ce sont des des résidus, euh, ou alors voilà, des résidus de salade, etc., des épluchures, Donc on avait préalablement installé ici sur cette parcelle qui a été libérée par les pommes de terre. Et puis euh, voilà, nous voilà donc avec ce, ce crottin que je suis en train d'installer qui va apporter euh, la matière organique dont j'ai besoin euh, sur le potager. 80% à peu près de matière sèche sur le crottin, donc il faut compter que j'apporterai 350 kg environ, peut-être un peu plus, de crotin sur le potager à partir de maintenant et jusque jusqu'au printemps, au fur et à mesure de la libération de la place, enfin voilà, des cultures qui vont s'achever sur le potager. Ça c'est important. Ensuite ce qu'il faut savoir, c'est que ce crotin va donc 360 kg, 350, 360 kg, ça va nous apporter environ 9 kg euh, d'azote, un azote organique, hein, pas un azote minéral, donc cet azote aura besoin d'être minéralisé, etc. ça va prendre un certain temps par les organismes du sol. Il euh, y aura à peu près 6 kg de potasse à porter, et plus ou moins 3 kg d'acide phosphorique, voilà, c'est vraiment... Euh, on est d'accord on peut pas parler euh, d'engrais hein, selon moi euh, au sujet de ce produit hein, qui est vraiment plutôt euh, je l'ai déjà dit hein, un activateur vraiment euh, de la vie de, de notre sol alors il y a une chose aussi importante à préciser c'est que ce crottin doit être absolument recouvert de foin en tout cas dans l'itinéraire technique que nous, nous avons choisi euh, alors pour des raisons euh, très très simples à comprendre D'abord, euh, le crotin ne sera pas fouillé par les oiseaux de cette manière car les, les oiseaux vraiment raffolent de toutes les bestioles qui vont très très vite se développer euh, dans ce crottin. Donc ça c'est une première chose, c'est assez important. Et ensuite, euh, le développement d'adventices. Hein, éventuellement, le, le, le crotin quand même peut receller un certain nombre de graines, etc. Et, et c'est vrai que euh, les adventices euh, peuvent se développer plus facilement dans le crotin qui qui est exposé à la lumière que sous euh, que sous le foin euh, dissimulé de la lumière comme on, comme on est en train de le faire ici quoi voilà donc là Séverine est en train de préparer la parcelle euh, ça va être recouvert d'une bonne bonne couche de foin là euh, qu'on a par ailleurs récupéré euh, sur le sur le potager euh, et cet endroit là cette demi parcelle ici sera euh, à l'issue de cette opération et eh bien euh, laissée telle qu'elle, euh, jusqu'au printemps prochain, hein, en espérant que ce foin se soit de nouveau euh, tassé avec les intempéries euh, hivernaux et nous permette la découpe facile eh bien de route hein, comme on a pu le faire cette année, hein, c'était tout à fait euh, idéal comme ça. Donc ça m'amène finalement à vous parler un peu de notre sol, euh, très clairement le sol ne sera pas travaillé sur l'année 2018 euh, on est convaincu euh, du bien fondé de cette pratique sur notre première, toute première année hein, 2017, euh, passé dans ce potager, le sol ne sera pas travaillé et euh, en revanche nous continuerons l'arrosage un petit peu sous la serre durant tout l'hiver euh, l'idée étant de ne pas obtenir une, une poussière hein, au, niveau, au niveau du sol dans la serre mais, mais bien un sol vivant de qualité à peu près euh, égale à celui-ci donc on va simuler la pluie en quelque sorte hein, et de manière assez régulière je prendrai soin d'arroser un petit peu euh, euh, sous la serre Voilà, donc euh, le crotin qui est euh, planqué quelque part, euh, bien à l'abri de la lumière et bien à l'humidité sous ce foin euh, présente un c sur N, hein, un rapport c sur N d'environ 25-25 à 30, euh, ce qui est tout à fait idéal. Hein, donc c'est encore une fois peu azoté, clairement. En revanche, euh, ça va nous aider à produire un humus tout à fait stable, hein, vraiment souhaitable. Euh, disons dans le processus d'agradation de, de notre sol. C'est très important, euh, à plus d'un titre hein, finalement, euh, il y aura donc euh, associé à ça le développement aussi de toute la microphone dont on a besoin dans notre sol. Cette microphone euh, va assurer un certain nombre de services euh, écosystémiques, je pense qu'on peut les appeler comme ça, notamment une régulation euh, ou peut-être une protection un peu de nos cultures vis-à-vis d'un certain nombre de bio-agresseurs. Hein, ça, ça passe par une bonne diversité, euh, notamment au niveau de, de la faune du sol, même si ça passe également par une bonne biodiversité au niveau aérien, je dirais, hein, au niveau de ce qui se passe par ailleurs. Euh, ça va également nous permettre de maintenir une très très bonne structure euh, au niveau de notre sol et ça c'est important notamment en termes de rétention en eau hein, on a pu constater déjà là euh, cette année qu'on avait une, une structure pas pas, pas pas trop mauvaise en tout cas et qui nous permettait de retenir suffisamment l'eau sans excès hein, euh, ça je pense que c'était euh, intéressant euh, euh, de le constater et que c'était probablement euh, probablement le résultat de l'apport de chaud que j'avais réalisé euh, en début de saison euh, bah, il y a à peu près un an là encore et euh, on va également essayer de recharger nos allées en copeaux. Hein, voilà, C'était des, des gros copeaux de bois, mais je vois que ça, ça a été effectivement euh, pas mal attaqué par les champignons, notamment. Et euh, au-delà de l'intérêt de nous avoir permis euh, de travailler tout le temps les pieds secs, Vraiment, euh, je suis convaincu que euh, le réseau euh, ben, mycélien et en particulier mycorhizien dont nous avons besoin euh, sur les sur les cultures, c'est parfaitement développé grâce à ce bois que nous avons apporté euh, eh bien, euh, entre les planches qui font chacune 1,20 m. Hein, voilà, pour vous donner une idée un peu de la... Euh, de la récurrence de ces allées comme ça de, de copeaux, tous les 1m20, voilà il y a une nouvelle allée, et je pense que les champignons euh, n'ont aucun mal à se développer, euh, y compris par dessous les planches de culture, et de coloniser un petit peu les racines de nos légumes, et de les alimenter d'autant mieux pour le coup, euh, en phosphore notamment, et, et en, en eau, et, et autres euh, éléments euh, indispensables à la vie et au bon développement de nos légumes. Alors notre jardin donc est géré dans le cadre d'une d'une association et il euh, n'y a pas grand chose qui se fait euh, sans, sans qu'un certain nombre de personnes se bougent et c'est le cas de euh, eh bien euh, du président et puis d'autres euh, d'autres membres de l'association qui ont réussi et je les en remercie vraiment à nous obtenir voilà une une cuve de ce type-là et puis à la raccorder. Euh, à la raccorder à la toiture de ce garage, ce qui nous permettra de bénéficier d'un peu d'eau sur le jardin, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. On a dû, euh, on a dû euh, apporter euh, notre eau à chaque fois qu'on en avait besoin. C'était pas très simple. Ça va grandement nous améliorer la vie. Euh, donc voilà, vraiment un grand merci pour ça. Euh... On aura aussi l'occasion en parlant de la gestion de l'eau sur le jardin. Vous savez que le paillage nous, nous permet de cultiver avec des, des besoins en eau relativement faibles. Euh, néanmoins, il y a toujours la serre. Et euh, on aura le plaisir cette année de vous présenter un nouveau dispositif euh, qu'on va mettre en œuvre euh, dans la serre spécifiquement, euh, de manière à essayer, euh, tout au moins, de gérer, euh, eh bien, de gérer euh, l'eau, hein, la, la consommation en eau de nos végétaux, euh, de manière euh, plus efficace que ça que, que, que cette année quoi. Hein, là, on, on s'est contenté d'ouvrir la serre et d'arroser de temps en temps. Euh, on va essayer de partir sur un autre système en cours d'année 2018. Voilà, on en, on en reparlera le, le moment venu. Qu'est-ce qu'il y a eh, Tu vas glisser. Oh. Alors au niveau du fleurissement euh, au jardin, il y a des choses pour lesquelles on va continuer sans se poser de questions. Ça a plutôt pas mal fonctionné. Je pense notamment aux dahlias qui ont vraiment joué leur rôle de... Euh, de plantes attrayantes, particulièrement euh, de plantes martyrs, hein, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle au niveau des limaces les capucines, alors là, euh, grosse connerie hein, je ne pensais pas que ça prendrait une, une ampleur pareille euh, elles seront l'année prochaine toujours présentes dans le jardin toujours les bienvenues dans le jardin néanmoins, elles seront situées plutôt sur le côté de la serre et, et, non, et non plus à cet endroit là quoi en ce qui concerne les, les têtes de planches hein, que nous avions fleuries avec du, du gazon fleuri cette année, le travail va consister à, à arracher un petit peu toutes les eh bien les, les annuelles hein, qui ont séché donc et qui ont monté en graines. On récupérera sans doute un certain nombre de graines euh, euh, au passage et on va essayer de retravailler le sol, mais de manière euh, très très très précise. Euh, pour le préparer à l'installation du nouveau gazon l'année prochaine, euh, en préservant toutefois les vivaces, les quelques vivaces qu'il y avait dans notre mélange fleuri, et puis les quelques bisannuels également. Hein. Il, y avait, il y avait un certain nombre de bisannuels dedans. Bon, ça serait dommage de, de, de faire table rase et de redémarrer l'année prochaine avec des bisannuels qui ne vivent finalement que la première partie de leur cycle. Hein, donc on va essayer essayer en tout cas d'être un petit peu attentif à ça et, et respectueux de, de ces plantes-là. Je reviens vers la serre également en termes de fleurissement au sujet des œillets d'Inde. Euh, on a eu des œillets d'Inde qui euh, faisaient 60-80 cm de hauteur hein, et euh, qui prenaient un volume pas possible. Donc si on ressème les, les mêmes œillets d'Inde, eh bien, euh, on les mettra en proximité de la serre, en proximité immédiate, mais pas dans la serre comme cette année, c'est beaucoup trop grand, ça prend beaucoup trop de volume. Voilà un petit peu pour les fleurs au jardin euh, sur euh, la projection 2018. Pour dire un petit peu un mot peut-être des, des ennemis un peu du potager, on va les qualifier comme ça pour le... Pour l'exercice, euh, au niveau adventice, on a vraiment encore une fois avec cette méthode eu assez peu de désherbage. Hein. Au moment de la cueillette, allez, on va enlever quelques voilà, j'ai les poireaux là sous les yeux par exemple. On va enlever quelques mauvaises herbes peut-être euh, euh, entre les rangs de poireaux. Enfin voilà, c'est c'est pas grand chose. Hein. C'est vraiment l'essentiel est couvert par le paillage et vraiment vraiment les les plantes euh, dites adventices se, se développent très très peu. Par ailleurs, euh, bon j'ai eu quand même euh, un foyer de chenilles de pyrides à un moment donné sur les choux, euh, je suis intervenu à la main, euh, voilà, je les ai retirés et puis euh, c'est tout, on n'en parlait plus, hein, c'est pas, pas quelque chose qui, qui a nécessité euh, une intervention euh, plus, plus compliquée que ça finalement. Euh, on n'aura vraiment pas constaté de problème particulier. Le mildew, je n'en ai pas entendu parler euh, du tout euh, cette année. Euh, la serre a très très bien donné euh, en tomates. Alors bon, je n'ai pas filmé hein, les récoltes. Euh, euh, pff, enfin voilà, c'est un potager. Euh, vous le voyez, hein, euh, il est bien fourni, ça on récolte, hein, clairement, je vais pas vous, vous bassiner avec. Euh, avec des films de cet ordre-là, je vais peut-être vous passer une photo ou deux, on a récupéré des betteraves de plus de 2 kg, euh, quelques tomates qui étaient aussi énormes, notamment la, la cœur d'Albenga, que je vous recommande vivement, elle est, elle est très très bonne euh, donc voilà pour le mildiou, euh, pas, pas de problème particulier. On a été un peu ennuyé peut-être avec les avec les campagnols, bon qui je vous l'avais expliqué en temps voulu nous ont soulevé un certain nombre de plantes, mais qui curieusement ne se sont pas livrés vraiment à la consommation euh, notamment de légumes racines comme j'aurais pu le craindre hein, j'ai pas constaté vraiment de prélèvement de la part des campagnols ils ont plutôt été gênants dans leur déplacement notamment dans le dans le potager bon seulement les seulement les plus petits hein. voilà tu fais attention euh... Voilà, tu fais attention à ce qu'ils ne grandissent pas trop, surtout, <rire> tu prends bien les plus petits. Ouais, bon, voilà. ouais. Essaye de bien les sélectionner, oui. hein, oui. qu'on se régale. <rire> bon, donc euh, voilà pour conclure, hein, euh, première, euh, première année qui s'achève, tout doucement encore une fois, il y a, il y a encore quelques semaines quand même euh, de récolte devant nous, mais ça, ça vient bon. Euh, première année de potager hein, de notre existence à tous les deux. Première année super satisfaisante. Euh, C'était vraiment euh, excellent de pouvoir se régaler de nos, de nos bons légumes. C'était super de pouvoir échanger avec vous tous. Euh, on va continuer avec, euh, avec grand plaisir. On vous retrouvera sans doute ici euh, d'ici quelques semaines, là, euh, en cours de, en cours d'automne peut-être d'hiver hein, avec les peut-être deux ou trois travaux euh, qui vont qui vont se tenir ici. Et puis, bien entendu, on resigne pour une année, et euh, eh bien, encore une fois, avec le même euh, avec le même itinéraire euh, technique, à quelques adaptations près, puisque euh, ben, l'expérience nous a montré que c'était plutôt euh, satisfaisant et qu'on qu pouvait obtenir de très, très belles euh, cultures de cette manière, sans jamais travailler le sol. Hein, voilà. Merci de nous avoir suivis, et puis je vous dis à très bientôt, au potager qui dit non. Ciao, ciao. <laughs>